Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, je vous remercie d'être présent. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Pendant ces vacances, il vaut mieux de faire quelques lectures. D'accord Alors, je choisis pour vous l'arbre roux. Voici ce qu'on appelle l'arbre roux. Et... Je l'appelais l'arbre roux. Un matin, de très loin, trois oiseaux se sont envolés pour se cacher derrière ses feuilles. Tout aussitôt, à son sommet, un corbeau s'est perché. Un corbeau s'est perché. Voici un corbeau s'est perché. Un corbeau s'est perché croin croin dans ses branches un écureuil a sauté un écureuil a sauté oui s'est balancé pic pic pic pic sur son tronc une belette a grimpé dans un trou s'est glissée <tousse> Un écureuil. Une bolette. Sur son tronc, une bolette. A grimpé dans un trou, s'y glissait. Fr, fr, fr, fr. Et tout à côté, une petite abeille a installé son nid. Bzz, bzz, bzz, bzz. Alors, sur son écorce, un pic vert, un pic vert, un pic vert est venu piquer, toquer, cogner, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Un pic vert est venu. Piquer, toquer, cogné, toc, toc, toc, toc. Maintenant, c'est un tout jeune arbre joyeux et animé, joyeux et animé, joyeux et animé, joyeux et animé. Mais alors, pourquoi les oiseaux partent non? Pourquoi les oiseaux partent-ils Pourquoi le corbeau se cache-t-il Pourquoi le corbeau se cache-t-il Et l'écureuil Et la belette Et l'abeille Et le piquent vert. De quoi ont-ils peur et pourquoi tremble-t-il Pourquoi C'est le grand bûcheron. C'est le grand bûcheron. Avec son chapeau. Avec ses moustaches. C'est le grand bûcheron avec sa lourde hache. Il veut tout simplement couper l'arbre.